gré des ventes en berne renault a offert à son modèle historique un restylage. nous l'avons essayé dans sa finition la plus haute et son gros diesel un gros moteur que nous entendons déjà pour y avoir goût en début d'année dans la talisman d'avant restylage, nos dans à a gagné 1500 km de trajet qui nous attend objectif alpin du temps des you on renault s'est déjà essayé au luxe il y eut notamment les baccarat une finition lancée sur la Super 5 et à l'apogée symbolisée par la R25 encore plus que sur la Safrane Biturbo de mon point de vue. Renault 25 y connut d'ailleurs un modèle limousine dont un exemplaire profita à François Mitterrand. Il est toujours bon pour un manufacturier de trouver des ambassadeurs. Emmanuel Macron en est un pour l'espace. Que vince passait, en fut un autre avant lui. Mais j'ai comme un doute sur le fait que Renault aime qu'on le rappelle. En 1997. La bascule se fait sur un nouveau nom, inutile Paris. Cela ne s'est pas fait sans raison puisque deux ans plus tôt, Renault présenta le concept initial, préfigurant le concept VEL, à l'intérieur signé Louis Vuitton, et motorisé par un V10. Longtemps mis en pause par la finition initiale, le label initial Paris, IP, est réintroduit en 2013 par le prototype du même nom, préfigurant les lignes du futur espace. En matière de luxe, Renault s'autorisa une folie sur des premiers millésimes répondant au nom d'exécutive. Basée sur l'IP, elle remplace les trois sièges de la rangée 2 par deux fauteuils séparés par une console centrale. Cette préparation coûtait 30 500 euros. L'espace a lancé la mode du monospace en Europe. Il marqua également la collaboration entre Matra et Renault, et alla jusqu'à rejoindre Alpine quitte à faire une entorse à l'histoire vis-à-vis des dissensions qui opposèrent Alpine et Matra. En effet, à partir de 1988, un nombre conséquent d'espaces ont été assemblés sur les chaînes de l'usine de Dieppe afin d'assurer la pérennité. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts. Cela vaut pour la définition même du véhicule. Renault a visible sans le vent tourné pour le monospace, mais pas totalement quand même, en laissant sa chance au scénique. Quoi qu'il en soit cette cinquième génération d'espace se veut être un crossover. Un produit à mi-chemin entre le monospace et le SUV qui a rencontré de paillettes dans les yeux des constructeurs. Malheureusement, à ne pas choisir clairement son camp, l'espace n'a conquis presque personne. Pas de grand bouleversement pour le restylage, dévoilé il y a déjà un an. Les changements les plus visibles se situent au niveau du bouclier avant tandis que les projecteurs sont matriciels à LED, Matrix LED dans la langue de Shakespeare. À l'arrière aussi, la signature lumineuse opère une mutation. L'initiale Paris adopte des jantes de 20 pouces représentant le dessin de la tour Eiffel. Long de 4,85 mètres, l'espace a sacrément grandi par rapport à son aïeul de 1984 qui ne mesurait que 4,25 mètres. Aujourd'hui, une ascendice de nouvelle génération ne lui céderait que 7 cm. C'est dire l'évolution des espèces automobiles. Si, de l'extérieur, ses dimensions imposantes ne se voient pas tant que ça. C'est tout l'inverse lorsque l'on ouvre la porte conducteur. L'intérieur est gigantesque. Il faut dire que le vaisseau amiral français est capable d'embarquer, en option, six moussaillons en plus du capitaine de soirée. Il n'y a pas grand chose à redire sur la finition, la qualité des matériaux. C'est le riz cuir gris sable clair du plus bel effet, et l'équipement de série. Heureusement, certes, avec un prix catalogue de 56 300 euros dans cette déclinaison. Tout y est dont le régulateur de vitesse adaptatif. en réfractaire à ses joujoux, je ne suis pas cela dit plus à même d'en parler. L'imposant écran central tend à rencontrer que finalement, pour les clients, la bienséance me fera conserver le masculin, la taille compte. Le fonctionnement du récent EasyLink mérite d'être correct, même si, ça ne fait pas tout je dans apostrophe intuitif. Enfin, les compteurs, numériques, offrent le choix entre quatre présentations. Le ticket d'entrée de l'espace en Zen bleu DCI 160 qui est fixé à 44 100 euros. Notre gros diesel démarre en Intne à 51 600 euros, tandis que le TCE 225 carburant ou sans plomb est vendu à 48 600 euros en Intene à 53 300 euros en Initial Paris. Ce moteur, étroitement lié de celui de l'Alpine A110 première édition, non FAP, précision importante, il ne sera pas reconduit pour la future norme Euro 6 -Full. Avec des rejets de CO2 compris entre 187 et 197 grammes par kilomètre, il ne devrait pas manquer à grand monde en France. Mon titre, bien que trop long, est incomplet. Et il ne faut plus dire DCI, mais Blue qui du fait des avancées en matière de dépollution. Ce tout nouveau M9R, détaillé dans l'essai de l'atalisman, cumule catalyseur h Seco avec un système de réduction catalytique sélective. SCR, procédé qui transforme les NOX par réduction catalytique en poste par à une filetement. Il réclame de l'ADBLU, sans pénaliser l'agrément pour le propriétaire avec son gros réservoir de 22 litres. Grâce au gros couple de 400 Nm issus de sa belle cylindrée, l'agrément, justement, est au rendez-vous. Les reprises sont plus qu'honorables en dépit d'un poids de 1900 kg. J'ai l'honneur de vous informer que j'ai tenu le volant de la seule voiture française, sauf erreur de ma part. Assujetti au malus au poids de 2022 cocorico pas de technologie hybride e-tech détaillé dans ce dossier puis dans notre essai capture car cela aurait réclamé trop d'investissement pour un modèle en fin de vie dommage puisque cet espace cumule un second malus plus celui là si les valeurs d'émission ne changent pas il sera compris entre 3784 euros 173 grammes pour le kilomètre à 4279 euros 175 grammes pour kilomètre. la consommation sur notre essai ne s'est pourtant pas envolée avec une moyenne de 6,5 litres pour 100 km à bon rythme pour éviter le couvre-feu malheureusement même quand l'offre moteur est enfin à la hauteur un caillou se glisse dans la chaussure en voyant ce qu'est devenu la boîte A2 chez renault sport à la fois sur la mégane 4 rs et sur la 110 bien qu'il s'agisse de deux boîtes différentes nous sommes en droit d'atmener U1 et sur des produits. La distinction gamme centrale barre oblique département sportif semble toujours, d'actualité. C'est d'autant plus incompréhensible que Renault Sport Car a été sollicité pour travailler sur la Clio hybride ou bien pour promouvoir la finition RS ligne. Alors, SVP, quitte à dépenser des millions dans un nouveau moteur, offrez-lui la boîte qui va bien. Et accessoirement des palettes, un élément indispensable pour contrecarrer une mauvaise gestion de boîte. On se croirait, revenu en arrière d'une décennie avec une boîte lente qui mouline. Oubliez le mode sport pour la transmission, ça vire au n'importe quoi. Au moins, on subit un semblant de douceur dans les autres modes. Enfin, je terminerai sur le levier de vitesse, à l'esthétique copiée à un allemand premium. Son maniement s'avère plutôt pénible et le passage en marche arrière se fait peu quand bon lui semble, incompréhensible d'être encore là. De longs trajets ont permis de faire le tour de la question du comportement routier de la bête. Ne pouvant plus aller en Amérique, nous avons fait venir l'Amérique à nous. Une GTA Us nous attendait à Châteaufort pour la réalisation du futur livre alpine, après la trilogie Renault Sport mentionnée ici. La veille, nous avions rendez-vous en Normandie, non loin, des terres d'origine du à C'est là que Julien s'est amusé à immortaliser la 310 VE aux côtés de notre espace. Sans le savoir. Il De faire une photo prémonitoire si la volonté affichée par Lucas de Méo de faire l'Alpine Line vient se faire de l'Alpine. Revenons à nos moutons. La position de conduite est, de prime abord, déroutante. On finit par s'y faire, à peu près. Sur autoroute ou voie rapide, c'est royal au bar. Confort de suspension et des fauteuils font des miracles. En revanche, sur route dégradée, le compromis déçoit. Entre dynamisme et confort, il faut faire un choix. Malgré les nouveaux réglages, la suspension ne sait pas concilier les deux. Le 4 contrôle, 4 roues directrices, et de série pour donner de l'agilité. Le principe est toujours le même, agilité à faible, vitesse, roue arrière braquée dans un angle inverse à celle de l'avant, et stabilité au-delà de la vitesse de bascule roue arrière con Rio-M En mode sport, c'est relativement efficace. Reste à savoir si l'on achète un moteur pareil pour être secoué. Conclusion réussie à bien des résultats et enfin correctement motorisée, l'espace n'est pas loin de retrouver son honneur avec ce restylage. Il reste cependant quelques arbitrages incompréhensibles tandis que la fiscalité française a fini de lui savonner la planche. Consommation 6,5 litres par 100 km. Tarif à partir de 56 300 euros sur notre finition barre oblique moteur, 44 100 euros de base. Rejet de CO2. 173 175